De plus en plus nombreux sur ma chaîne, vous êtes déjà 17 000, c'est vraiment énorme. Hein. Je suis partie de 20 personnes et, et voilà. Maintenant, on est 17, déjà 17 000. Bah merci beaucoup. Hein. Donc, euh, toujours pareil, hein, je lis tous vos commentaires, euh, j'essaie de répondre. Et puis, ma foi, les personnes, les quelques trolls qui se sont perdus là sur ma chaîne, et eh bien, euh, je les supprime. Voilà. Donc, euh, ils pourront toujours aller cracher leur venin ailleurs. Bon, je ne perds pas de temps avec ces gens-là. En tout cas, merci à vous tous d'être vraiment très, très gentils. Vous êtes adorables. Voilà, vous avez vraiment toute mon amitié. Alors, aujourd'hui, on va regarder un peu Caligula. Je vais revenir sur lui parce que j'ai regardé il y a deux jours de ça, je crois, euh, l'émission euh, live entre Olivier Victor et Gérard Fauré. Et j'ai pris conscience que de quelque chose. Euh, bon, voilà, donc euh, par rapport à notre cher Caligula national apparemment snifferait un petit peu quoi hein. un peu beaucoup même et euh, il a dit quelque chose gérard forêt il a dit qu'en fait ça rendait euh, euh, caligula très très dangereux hein, parce que euh, quand on est euh, comment dire euh, quand on renifle on va dire ça comme ça parce qu faut que je fasse attention à ce que je dise on hein, quand on renifle comme ça, eh bien, on n'a pas toute sa tête. Et on peut agir de façon éventuellement dangereuse pour le pays. Bon, bref. Donc, je voudrais regarder un petit peu l'état mental de Caligula et voir s'il pourrait éventuellement mettre la France en grande difficulté. Voilà. Alors, bon, là, il pense... <rire> Alors là, il pense vraiment euh, à mettre des lois en place pour punir les gens, là. Là, je le vois, là. Bon, OK. Donc, à punir les non-citoyens, n'est-ce pas Parce que j'ai entendu que, apparemment, les non vax étaient considérés comme des, des non-citoyens. Voilà. Donc, pareil pour moi, hein. expat ou pas, je suis aussi quand même toujours citoyenne de la France. Donc là, il est en train de réfléchir, hein. Je vous le dis, hein. Bon. Euh, mais on va revenir sur le sujet. Alors, son état mental est-il un danger pour la France J'y vais fort, hein. Je sais, mais ça me tracasse, cette histoire. Moi, je connais rien euh, aux substances illicites, comme on dit. Je les ai un peu étudiées dans mes cours de psycho. Euh, voilà, que j'ai pris en allemand, d'ailleurs, donc je me suis bien amusée. Hein. <rire> Vous imaginez pas comme c'est compliqué de, de retenir tout en allemand. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu abandonné, d'ailleurs, au bout de deux ans. Enfin, bref. Mais par contre, il y a quand même des choses qui sont rentrées dans ma tête, et notamment les effets addictifs. Ouais, et donc, c'est vrai que ça peut être très dangereux. Alors, ben écoutez, on sort à la salle de bain. hein. La salle de bain, les toilettes. Hein. Vous savez, hein, quand on doit s'absenter pour... Euh, parce qu'on a un rhume, parce qu'on renifle. Écoutez, il est en situation de dépendance, là, hein, carrément. Hein. Eh ben, bon, il est même sur la très mauvaise pente. Ouais, mais c'est caché, encore, tout ça. Alors, là, là c'est encore le nom. Hein. C'est l'idéologie, enfin, bref... Vous savez cette carte-là ce qu'elle représente. Bon là, là et là, vous avez la, la dépendance hein, et la dépendance euh, qui est euh, qui est déjà euh, vers euh, vers cette direction-là. C'est-à-dire que évidemment, euh, d'après ce que j'ai lu, je me suis rafraîchi un peu mes connaissances. Enfin, hein, je rafraîchis un peu mes connaissances. C'est que ben c'est euh, plus on en prend, plus on devient addict quoi, comme on dit en anglais. Hein. Donc plus on devient accro. Et plus on devient accro, plus ça détruit la santé. Donc pour moi, il en est à la dernière phase. Vous savez comment ça finit, les histoires de substances félicites. Hein ça finit toujours mal. Et là, c'est vraiment caché. Bon, Encore une fois, la salle de bain, c'est quand on s'absente. Enfin bref, quand on doit s'absenter pour pour parce qu'on a un rhume, hein, vous avez compris. hein <rire> Parce qu'on renifle, voilà. Et ben, généralement, on va dans des endroits comme ça. Hein, parce qu'il faut faire ça un peu discrètement. Bon, bah écoutez, vous l'avez ici, j'ai aucun doute. Hein. Moi je crois complètement Monsieur Fauré, il sait de quoi il parle, il a complètement raison. Alors, ma question c'était est ce que c'est un danger? C'est-à-dire, est ce que, est -ce, que ce, ce Caligula est dangereux pour la France? Parce que je ne comprends pas qu'il ne soit pas destitué, moi. Franchement, c'est pas possible. Il n'est plus en état. Alors, n'allons pas trop vite. Est-ce qu'il était est un danger pour la France Donc là, on a confirmation sur la première ligne. Je vais pas hein. Ah, il y en a deux qui voulaient venir. Donc, est-ce qu'il peut mettre la France vraiment en danger hein, Parce qu'il a quand même les pleins pouvoirs, hein, je vous rappelle. Hein. Alors, on a les militaires qui sortent. L'infirmière. Ah, ben, il est vraiment malade. Hein. Je, peux, je peux vous le dire. Hein. Il est vraiment, vraiment malade. J'ai quand même les histoires de militaires. Alors, ça, c'est n'est pas bon signe. Donc là, par contre, on va les recouvrir. Enfin, c'est pas bon signe. Tout dépend. Tout dépend, ces militaires, ce qu'ils font. Hein parce que si l'autre débile, il nous sort, il nous déclenche une guerre parce qu'il est complètement fou, là, on va être mal quand même. Vous avez quand même l'infirmière. Hein, donc, il faut vraiment qu'il se fasse soigner. Alors, euh, d'un autre côté, ça peut être les militaires venus pour euh, bah, voilà, pour nous sauver. Hein, je ne sais pas. Nous sauver de lui. Mais je ne sais pas. On va voir. Alors, aider. Enfin, si ça va. Aider. C'est la carte que j'avais ajoutée, ça. Hein On a des cartes blanches dans ce jeu-là. Et euh, bon, ben, j'avais rajouté aider. Menacer. Ouais. On va recouvrir après. Ici, j'ai vrai. Ouais. Et se conformer. Bon. Alors, il y a des, des cartes un peu bizarres, mais en fait, ça veut dire que là, euh, il y a quand même l'armée ici qui va aider d'une façon ou d'une autre. Alors, menacé, alors soit c'est lui qui menace par rapport à la politique sanitaire, soit il est menacé, lui, euh, d'être interné, quoi. Hein, parce que regardez, il y a quand même se conformer là. Je vous dis, il devrait aller en cure, hein, normalement. Hein, ce serait conforme à la situation. Et là, le jeu me dit simplement que j'ai raison d'être choqué. Il, il est sympa, il me fait des petits clins d'œil en disant que j'ai raison d'avoir peur, j'ai raison de me faire du souci parce que euh, il est dangereux, il est vraiment vraiment dangereux. Vous savez, Hitler aussi, euh, il en prenait, hein, des, ces, ces fameuses substances. Hein. Voilà, j'ai regardé un, do, un documentaire qui disait qu'il était aussi shooté, quoi, voilà. Donc euh, bon. Alors, euh, ben bah, on va regarder avec le pendule, si vous voulez bien, j'en ai acheté un nouveau, qui est très beau, je trouve, hein, qui est en cristal de roche. Hein, Bergstein. Et qui, apparemment, est très puissant. Donc, est-ce qu'il pourrait quand même nous déclencher quelque chose J'ai quand même l'impression qu'il va être arrêté à temps, mais enfin, bon, on va voir. Alors, est-ce qu'il... Bon, non, attendez, on va faire dans l'ordre. Est-ce qu'il est dangereux pour euh, au niveau de sa santé mentale Voilà. Est-ce que Caligula est dangereux au niveau de sa santé mentale Bon, pour moi, il tourne. Hein. Vous voyez, il a mis un peu le temps. Je l'ai acheté aujourd'hui, le pendule. Hein. Donc, évidemment, il faut qu'il se connecte un petit peu à mon énergie. Mais là, elle me dit que Oui. Il n'est plus en état de diriger, hein, c'est sûr. Hein. Alors, est-ce qu'il peut euh, éventuellement nous déclencher une guerre Parce que moi, c'est ça qui me tracasse quand même. Hein. Ce gars-là, euh, il peut appuyer sur le bouton rouge. Hein, vous voyez ce que je veux dire C'est le président. Hein. C'est d'ailleurs un miracle qu'il l'ait pas fait en cinq ans, je dois dire. Mais enfin, étant donné que la situation est en train de lui échapper, hein, alors, est-ce qu'il peut déclencher une guerre Bon, il bouge pas. Est-ce que Caligula peut déclencher une guerre Non, il bouge pas. Non. Bon, je suis rassurée. Apparemment, non. Il en sera empêché ou il n'aura pas le temps. Enfin, bref, il y a quelque chose. Donc, non. Ouf on va, on va on va, refaire encore un truc. Euh, est-ce qu'il prend de, de la poudre Enfin, comment je pourrais dire De la neige. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, je, je, je stabilise mon pendule. Hein. Alors, est-ce que Caligula prend de la neige Est-ce qu'il en prend beaucoup Alors, plus tu tournes, et plus ça veut dire que c'est beaucoup. Voilà. Alors, est-ce qu'il en prend beaucoup Je vous assure que je ne bouge absolument pas la main. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup, c'est toujours trop. Hein ouais. Oui, oui, oui et oui. Tout à fait. Bon, ben, on a un président qui, voilà, <rire> vous avez compris, qui aime la neige qui se roule dedans. Bon, super, hein C'est incroyable euh, que euh, personne euh, ne destitue ce gars-là. Moi, je, je suis choquée. Je suis... Enfin, euh, voilà. Bon. On va arrêter là. Euh, donc, il... il mais il n'y aura pas de guerre. En tout cas, ce n'est pas lui qui la déclenchera. Franchement, non. Et alors, là, vous avez cette carte-là. Donc, on ne va pas trop en dire. Hein. Je ne sais pas qui nous écoute. Voilà. Donc, aider et puis ça. Voilà. Donc, petite vidéo... En attendant d'avoir une idée pour en faire une autre. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence. Voilà. Et puis, eh ben, à bientôt. Au revoir.